C'est un produit comme les autres certes, mais c'est un produit différent parce que c'est lui qui qu qu doit passer du stade d'un produit technique à un produit métier. Aujourd'hui, ce qu'on demande nous à nos business line, c'est de vendre l'API comme un produit à part entière. Pour deux raisons. Un, parce qu'il porte des services, il porte des données utiles pour les clients. Et deuxièmement, c'est eux qui sont visibles par rapport à l'extérieur. Voilà l'enjeu qu'on a aujourd'hui en termes d'API. Le deuxième enjeu qu'on a, c'est de rendre nos API le plus standard possible pour qu'on puisse vendre ce qu'on a en magasin, ce qu'on est capable de, de, de produire vite fait, et éviter l'API spécifique qui, elle, ne permet pas de jouer le rôle d'économie d'échelle et le rôle de euh, réduction des coûts.